Ça filme. recharge au petit matin, 6h du matin, quelque part perdu entre reste la Grèce et la Macédoine. tombé en panne d'essence hier soir ici. Bon, heureusement, on a pu se dépanner en 20 locales albanais. Ce matin, on a un peu mal à la tête. Eric, à la sortie de cette tente. Le soleil est là. T'as laissé couler Ah ouais, ouais, ouais. Il, va... il va falloir rouler. Ouais. Loin, le les tentes sont toutes humides. Parce qu'hier on a pris quand même l'orage. Le duvet était humide. Tout est mouillé, les cartes pareil. Et heureusement, les vélos charge. Alors euh... nous avons trouvé un endroit extraordinaire pour camper. Nous sommes sur des vestiges gallo romains euh, ici euh, quelques ruines que nous, nous allons, allons visiter Allez. viens, viens faire la visite ouais. alors euh, j'ai pas de zoom euh, euh. on va rentrer dans un lieu merveilleux avec euh, de superbes ronces à l'entrée <rire> vivi ici Ici des Ostrogoths, des Visigoths, et ils ont été chassés par les Hugs. les deux sont arrivés. Une superbe vue sur la vallée. Un état de concentration extraordinaire euh, des tuiles là, qui ont été attaquées par le gel euh, tout au le fait. Voilà. Les vélos en position au soleil. On va ici à la douche, du, la douche du matin, on va montrer ici la douche, là. Oh, regarde, il nous a amené le jerrycan. la douche du matin. Et toujours euh, des vestiges austro hongrois albanon serbo croate, vestiges de la dernière euh, dictature soviétique. Bon, c'est bien joli de décoller, mais on va se cogner 300 morts aujourd'hui pour euh, rattraper le matampe. Yes. Le paysage est magnifique. Hier soir, on a fait des rencontres extraordinaires. On s'est fait euh, arnaquer un petit peu par Internet. Trois euh, secondes, ils m'ont mis un message de vous avez dépassé euh, 40 euros. Euh, alors on a tout. Et on arrive. <rire> c'est la vallée est très belle. Et là, il faut qu'on se cogne un cône de bon matin, alors on attend que ça charge un peu, mais on a eu euh, l'intelligence extraordinaire Merci de s'arrêter en haut d'un cône pour avoir le soleil dès 5 h 30 du matin. On prend combien 100 watts déjà voilà. On va voir, on fait pas d'ombre au panneau. 86. 86 watts sur le 12 et Dragonfly. Combien? Dragon combien 100 watts! 6 heures du matin, 100 watts! Melverus! Il ouais, faut 3 fois plus que...